bonjour je suis heureux de vous retrouver pour le secret du jour aujourd'hui la puissance magique du soupir le soupir c'est un peu comme une potion magique donc dans cette vidéo nous allons voir la puissance du soupir mais aussi comment l'optimiser comment faire un soupir pour qu'il soit vraiment efficace tout d'abord je dois vous avouer que je n'ai jamais trouvé depuis plus de 40 ans maintenant de source qui parle du soupir dans le yoga d'ailleurs je suis friand de savoir si, parmi vos recherches, vous savez comment soupir se dit en sanskrit et si vous avez des sources de textes de yoga qui parlent du soupir, j'en serais ravi. Mais je n'en ai jamais trouvé aucune. Ça ne m'empêche pas de le pratiquer et de le faire pratiquer très abondamment. Je pense que c'est un de nos plus fidèles alliés pour passer soit d'une posture de détente à une posture de tonicité, soit exactement l'inverse. Après avoir fait une posture tonique et fatigante, pour se détendre ça c'est peut-être le plus naturel ou tout simplement quand pendant une posture je me sens un petit peu crispé que je me rends compte que je retiens le souffle ou à toute autre occasion il n'y a jamais de mauvaise occasion de faire au moins un ou deux soupirs et nous allons voir comment si on fait un soupir sincère profond il va augmenter notre bien-être de façon puissante très significative mais d'où nous vient le soupir en fait on s'en rend pas compte mais on soupire assez fréquemment et c'est souvent un signal d'alarme, une sorte de soupape de sécurité pour le corps et pour la tour de contrôle, pour lâcher prise, pour se détendre un peu. Euh, un exemple m'en a été donné très récemment. J'ai un ami qui avait des soucis, euh, il se reconnaîtra peut-être, des soucis de cœur et des soucis de, de stress liés au travail. Et je ne l'avais jamais entendu soupirer auparavant. Et à côté de moi, il faisait des soupirs très profond, c'était presque des soupirs, non pas douloureux, mais qui venaient de la douleur et qui le soulageaient apparemment profondément. Et ça m'a attiré l'attention et je le lui ai dit, je lui ai dit, mais en fait, je t'avais jamais entendu soupirer. Son corps faisait une sorte de décharge, de stress vers le bien-être et pour un soulagement quasi immédiat. Un peu comme une bouée de secours pour le corps et pour l'esprit. Mais en yoga, on a l'habitude de ne pas attendre que le corps soit en trop plein ou fatigue ou panique. On aime faire de la prévention. Donc il faut apprendre à soupirer avant que ce soit trop tard, fréquemment, dès le matin, toute la journée. Alors évidemment il y a des situations où les gens peuvent penser que c'est mal poli, que vous vous ennuyez. On peut le faire de façon raisonnablement polie juste parce qu'on sent qu'on en a besoin. Et si les autres ne sont pas suffisamment bienveillants pour comprendre que si on le fait, c'est qu'on en a besoin, tant pis pour eux. Et puis si c'est des gens qui nous sont proches, on peut très bien ajouter je m'ennuie pas du tout, mais je suis un peu stressé en ce moment. Du coup, ça me fait du bien. Et ça deviendra un sujet probablement intéressant de discussion entre vous. Mais comment soupirer pour que ce soit particulièrement efficace En fait, le soupir, c'est une inspiration contrôlée et une expiration incontrôlée. Oh, c'est un peu compliqué. Non, c'est tout simplement le fait que mon inspiration va être volontairement accentuée, profonde et longue. Et par contre, l'expiration, c'est comme un ballon baudruche qu'on a un peu forcé pour gonfler, comme le ventre, et qu'on lâche et qui se vide tout seul. Vous l'avez vu, je viens de le faire par la bouche, ça peut très bien se faire par le nez, ça peut se faire par la bouche ou par le nez avec un râle du genre ou pour certains c'est encore plus relaxant, en fait varier de l'un à l'autre suivant les besoins, suivant l'efficacité, suivant les situations, plus ou moins discrète si on en a besoin. Mon conseil du jour c'est vous pouvez en abuser, ça va vraiment augmenter votre bien-être de façon très très significative et vous le ressentirez. Et par rapport au bien-être, ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, vous savez que vous trouverez dans la description juste au-dessous ma fiche Le Yoga, ma clé anti-stress où je vous dévoile tous mes secrets bien-être. Il suffit donc de cliquer sur le lien et par mail, je vous l'envoie aussitôt avec un grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez les consignes, abonnement, c'est par là, like, commentaire, posez-moi vos questions, vos sujets pour les prochaines vidéos, j'en suis friand et n'hésitez pas à partager vers ceux qui vous semblent avoir besoin de ces conseils, allez, prenez soin de vous.